D'abord, d'abord, il y a l'aîné Lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez Lui qui sait plus son nom, monsieur Tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu Qui fait rien de ses dix doigts Mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit Et qui se prend pour le roi Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui en roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, la carotte dans les cheveux, que' n'a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville. Que c'est pas fini. Qui fait ses petites affaires Avec son petit chapeau, Avec son petit manteau, Avec sa petite auto, Qui aimerait bien avoir l'air, Mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches Quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, Chez ces gens-là, On ne vit pas, monsieur. On ne vit pas, on triche, et puis il y a les autres, la mère, qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau, Bouffer la soupe sans et ça fait des grands, tricots. et ça fait des grands tricots. Et puis elle a toute vieille qui ont finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle rêve vu que c'est elle caloseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas, on compte, et puis, et puis, et puis, il y a Florida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Florida. Avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur Et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, Et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être Parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas Les autres, ils disent comme ça, qu'elle est rebelle pour moi Que je suis juste bon à égorger les chats J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps ou bien j'ai oublié, vous me sentez pas bon ils veulent, pas, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant, pour un instant seulement, monsieur, alors pour un instant, alors moi je la crois. Pour un instant seulement, monsieur, parce que chez ces gens là. Monsieur On ne s'en va pas, monsieur On ne s'en va pas On ne s'en va pas Mais il est tard Monsieur Il faut que je rentre ce mois